Si maintenant, je veux représenter ça par un diagramme, alors déjà, euh, je vais euh, diminuer le zoom, là, parce que ce sera plus facile pour que vous voyez. Si vous n'avez pas cette barre ici, vous allez dans « Affichage »,« Barre d'état ». Vous voyez, là, il n'y a pas la barre d'état, on ne voit pas le pourcentage. Si vous mettez « Affichage »,« Barre d'état », ah, on la voit, super. Et euh, peut-être, je vais même encore un peu diminuer. Parce que c'est hyper compliqué pour faire un diagramme. Par exemple, je veux faire un diagramme de la masse des cerveaux de ces animaux. Je donc sélectionne ces cellules. Pour sélectionner, je viens sur la première. Je clique gauche, je reste cliqué et je vais jusque en bas à droite. Puis, insertion, diagramme. Et hop, ça y est, j'ai mon diagramme. Ce qui est effectivement hyper compliqué, vous l'admettez. Euh, donc, on a en fait exactement ce qu'on veut. A noter, vous pouvez regarder ce que ça donne. Là, au lieu que mes barres, elles soient verticales, elles sont horizontales. Secteur, bah, dans certains exercices, ça peut être utile, mais là, pas du tout. Zone, ligne. Euh, quand j'ai ligne, là, par exemple, ici, vous voyez, j'ai que les points. Si je clique ici, je vais avoir euh, les points et les droites, bon, enfin c'est assez intuitif. Regardez ce qu'il y a et en fonction de ce que vous voulez. Mais là, en fait, les points, c'est vraiment pas utile. Ce qui est utile, enfin ce qui paraît pertinent, vous verrez, hein, c'est ceci. En maths, je vous demande euh, de mettre un titre sur l'axe. Donc ici, c'est type d'animal sur l'axe des x. L'axe des x, c'est l'axe horizontal. Vous voyez, il est apparu ici. Et vous pouvez enlever la légende parce que la légende, elle prend automatiquement masse en grammes. Et ce masse en grammes, moi, je veux que vous le mettiez sur l'axe des y, l'axe des ordonnées. Donc, vous mettez masse en grammes. Puis voilà, finalement, là, on a tout. Ah ben, on voit que c'est apparu. Terminé, et tout va bien. Euh, si je clique à l'extérieur, je peux bouger mon diagramme, par exemple ici. Si je clique à l'intérieur, ici, le type d'animal, je peux le mettre sur la droite, là, sous-entendu, sur l'axe des, euh, des X. C'est un peu plus comme ça qu'on l'a en maths. Là, j'ai double-cliqué trop fort. Je reclique tranquillement dessus. Hop, et je le mets plutôt vers le haut. Voilà, ça, ça ressemble à ce qu'on fait comme diagramme en maths. Si je veux les deux colonnes, eh ben, je vais cliquer ici, prendre les deux, et de nouveau, insertion, diagramme. Alors, vous voyez là, c'est pertinent. Enfin, soit on les met l'un à côté de l'autre, on peut aussi mettre colonne et lignes. Du coup, ça apparaîtra là. Alors, je le fais un petit peu rapidement. Ce sera à vous de voir ce qui est plus pertinent d'afficher, parce que, finalement, peut-être plutôt que de mettre les deux ensemble, vous pouvez avoir envie de mettre l'animal, je clique gauche, je vais jusqu'en bas, puis, ah, attention, c'est technique, vous appuyez sur la touche contrôle, en bas à gauche du clavier, puis vous revenez ici, clique gauche, et vous descendez, et donc c'est juste ces deux colonnes-là qui sont sélectionnées, à ce moment-là, insertion, diagramme. Et euh, je le fais encore une fois vite fait. Il euh, faudra quand même penser à mettre en axe des X, donc type d'animal. En axe des Y, nombre de neurones. Préciser que c'est en milliards. Euh, voilà, et ça doit être bon. Et à ce moment-là, Voir quels sont euh, les diagrammes les plus pertinents. Est-ce qu'il est, pertinent est, est plus pertinent de mettre ces deux-là en parallèle Est-ce que c'est plus pertinent de mettre tous celui-là en parallèle Ensuite, vous pouvez voir aussi, hein, vous pouvez aller là, par exemple, à l'intérieur, et là, changer euh, la couleur. Vous réfléchissez à comment vous pouvez mettre la couleur la transparence, euh, changer la couleur comme vous voulez, mais l'essentiel c'est de faire les graphiques et de dire celui qui vous paraît le plus pertinent. Voilà